Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga, Mbani, votre consultant de business. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai abandonné, les amis. Quand je ne vous cherche pas, cherchez-moi aussi, non Ok les amis, alors dans cette nouvelle vidéo, je sais que beaucoup sont foirés comme moi-même. Mais bon, foiré c'est même un peu dans les poches. Hein. Euh, et beaucoup ont fait des investissements à cause de, de, du climat économique actuel. C'est un peu un genre ja -ja. Et donc, maintenant, on essaie un peu de, de, de, de rattraper la mise en, en cherchant un espace qui nous permet de gagner de l'argent sans toutefois euh, investir ou alors investir gros. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous présenter cette application-là qui va vous permettre de gagner d'une job bitcoin. Voilà, comme vous pouvez le remarquer. Mais avant de commencer, les amis, déjà, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à vous abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et par ailleurs, je tiens à rappeler... Olga Bani n'est pas conseillère en investissement. Voilà, mes vidéos sont faites à titre d'information ou de formation. Je ne suis pas responsable de ce que vous en ferez. Ok? Et voilà, les amis. Donc, comme je vous le disais tantôt, euh, cette application euh, CryptoTab vous permet, n'est-ce pas, de miner des bitcoins sans investir un seul sou. Voilà, pour ceux-là qui ont des machines, il serait important d'avoir une machine avec un minimum de 4. Giga de RAM, si vous avez une meilleure, euh, une, meilleure, euh, une meilleure RAM, donc plus la RAM est importante, plus aussi vous minez rapidement, et aussi votre CPU doit être aussi assez intéressant, et votre carte graphique aussi. Donc, avant de vous lancer dans ceci, sachez, vous allez demander, mais le minage à même, c'est quoi Et l'argent qu'on vous paye, que vous minez, c'est quoi Sachez juste que ce que vous recevez en réalité, c'est les ressources de votre machine qui sont utilisées pour miner les bitcoins et faciliter, n'est-ce pas euh, les confirmations au niveau des, des transactions de Bitcoin sur la blockchain. Voilà, en participant à cela, on vous reverse, n'est-ce pas, euh, les différents frais de transaction euh, lors euh, de cette transaction là vous sont reversés en termes de bénéfices de minage. Voilà, donc vous voyez, il est possible de gagner des de Bitcoins gratuitement sans investir un seul sou. Comme vous pouvez le voir actuellement, dans mon solde, j'ai 21 dollars. Et que vous pouvez voir aussi que j'ai déjà eu à miner seulement 10 dollars. Et que mon réseau a déjà miné pour moi 97 dollars. Voilà. Et donc, au total, j'ai déjà miné 107 dollars. Mais je pense que j'ai déjà retiré un peu plus que ça, non? Oui, peut-être parce que le Bitcoin a chuté. Donc, comme vous pouvez le voir, parfois, vous-même, vous ne vous minez pas grand-chose. Ce qui est intéressant avec euh, cette application de CryptoTap, c'est le réseau de minage. Si vous voulez gagner de l'argent avec cette application, alors créez un réseau de minage. À quoi bon utiliser un, un, un navigateur qui ne vous sert à rien? Vous voyez un peu, il y a des navigateurs, aujourd'hui on les utilise, ils nous bouffent la rame inutilement. Mais aujourd'hui, vous avez les navigateurs comme Cryptota qui vous permettent de gagner des bitcoins. Aujourd'hui, même, ils vous permettent de minter les NFT. Voilà. Donc, vous pouvez vous faire de l'argent en utilisant vos applications pour surfer sur Internet. Et sachez que plus vous faites vos recherches avec CryptoTap, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir, par exemple, Google simple ouvrez Google CryptoTap. Parce que CryptoTap, c'est une application de Google. Donc, ouvrez simplement CryptoTap. Faites vos recherches avec CryptoTap. Ce n'est pas compliqué. Voyez un peu. Ce n'est pas compliqué. Faites vos recherches. Ouvrez Google Machin dans CryptoTab. Euh, ouvrez euh, Faites vos recherches dans CryptoTap, Rosa, Bref, YouTube et tout le reste, utilisez Cryptota pour faire vos recherches. Ça, euh, ça accélère le minage au niveau de, de, de, de... en local. Et maintenant, essayez de développer le réseau de minage. Parce que comme vous pouvez le constater ici, c'est mon réseau de minage qui a le plus travaillé. Ça signifie quoi? Vous avez des amis, vous tous vous surfez. Aujourd'hui, tout le monde est en euh, Aujourd'hui aussi, euh, l'application CryptoTab sur Android est déjà, je crois, payante. Donc, je vous recommande de le faire sur ordinateur, PC et autres. Mais avec un bon réseau, invitez vos amis. Vous avez un lien, vous avez un lien euh, euh, euh, de parrainage, un lien d'affilié qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'inviter vos amis à utiliser ce navigateur. Il est aussi sécurisé à l'utiliser lorsque vous l'utilisez. Vous minez plus rapidement et vous gagnez des bitcoins. Et imaginez-vous sur un an, combien vous allez vous faire gratuitement juste parce que vous utilisez un navigateur. Vous pouvez multiplier le nombre de francs que vous aurez pu gagner depuis le nombre d'années que vous vous connectez sur les navigateurs jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour faire la publicité, ce n'est pas très compliqué. Ici, avec Tota vous avez des astuces, vous avez euh, des outils de promotion qui vous permettront, n'est-ce pas, de partager plus facilement votre euh, euh, lien euh, de parrainage les différents liens d'affiliation, vous les trouverez certainement au bas de, de la page. Voilà, c'est pas assez compliqué. Donc, je vous encourage, vous là qui euh, n'avez pas assez de moyens, au moins vous vous connectez pour se faire faire des recherches, commencer à utiliser CryptoTab dans votre lieu de service, partager à tous vos collègues, invitez les, rassurez-vous qu'ils utilisent CryptoTab. Voilà, vous trouverez le lien en description de ma vidéo tout simplement. Et je vous invite à partager. Moi, je vais un peu voir si, euh, voilà, je vais ouvrir mon réseau de minage. Vous voyez que si mon réseau de minage m'a permis de gagner jusqu'à 97 dollars, ça signifie que j'ai un réseau pas petit, hein. J'ai un réseau assez intéressant. Voilà. Donc, les amis, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs avantages. Euh, à installer CryptoTab et à gagner de l'argent sans rien investir. Vous pouvez retirer vos fonds sans problème et sans limite. Moi, je les ai déjà fait, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je ne sais pas si ça peut s'afficher ici. Vous pouvez voir mon historique de paiement. Voilà, voilà. Vous pouvez le voir. Euh, en mars 2021, j'ai retiré. En juillet 2021, j'ai retiré. Euh, en décembre 2021, j'ai retiré. Ah bon? seulement depuis là, et ça n'a pas mis l'exclusion. Donc, je n'ai pas retiré l'argent en 2022. Ok. Bref, vous pouvez voir que j'ai eu à retirer mes bitcoins. Et vraiment, c'est sans restriction. Hein? C'est sans restriction. Je vous encourage beaucoup à utiliser CryptoTap comme votre navigateur avec différentes façons de vous faire des revenus passifs. Voilà, c'est vraiment des revenus passifs. Euh, J'aurais voulu vous montrer un peu le réseau. Euh, le réseau de minage vous avez les liens de promotion hein? ok les amis maintenant vous me demanderez certainement comment euh, activer lorsque c'est déjà installé lorsque vous finissez d'installer tout simplement déjà pour installer allez dans google et taper euh, crypto Tab n'est ce pas simplement crypto tab crypto tab browser vous allez dans la barre de recherche et tout simplement vous allez être redirigé vers la page mais depuis mon lien vous pouvez être redirigé après avoir installé crypto tab ouvrez le si vous voulez définissez le comme navigateur par défaut ensuite vous allez venir au niveau de pc mining à ce niveau si vous pouvez jouer avec cette jauge pour déterminer la vitesse des minages en fonction des capacités de votre ordinateur. C'est très important. Si vous remarquez à un moment donné que votre machine est lente, vous pouvez diminuer, n'est-ce pas, le la vitesse des minage. Moi, j'élève la vitesse des minages au maximum pour gagner encore plus d'argent. Aussi, c'est vrai, les capacités de ma machine me permettent de, de le faire. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider à gagner gratuitement des bitcoins jusqu'à la gare. Voilà, c'est infini et aminé tout naturellement en surfant. Donc, je vais vous inviter à liker, surtout partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!